Adorateur, adoratrice, shalom. Nous avons pris quelques minutes de retard parce qu'il me semble que l'adorateur euh, euh, Brou, Alex, a quelques difficultés à se connecter. Alors, je prends rapidement la relève parce que nous avons perdu presque 20 minutes. Et donc, euh, le, Seigneur, euh, le Seigneur est glorieux. Le Seigneur fait toutes choses bonnes. Et c'est tellement que nous l'aiderons à, à, à reprendre la main une autre fois, peut-être samedi, euh, de telle sorte qu'il puisse quand même faire son, son, son moment parce que je pense qu'il s'est préparé. Alléluia! Que le Seigneur nous bénisse, que le Seigneur nous garde dans le creux de ses mains, nous allons ce soir adorer notre Dieu. Nous allons ce soir lui dire que nous l'aimons. Nous allons ce soir lui dire que en dehors de lui, il n'y a point de Dieu. Nous allons lui montrer ce soir qu'il n'y a pas de Dieu en dehors de lui et que nous sommes là pour l'adorer. Alléluia, gloire à Jésus. Béni soit le nom de l'Éternel. Béni soit le nom de l'Éternel. Papa Yahweh, je n'ai pas de mots. Yeah. Pour te dire combien je t'aime Seigneur Jésus, comment te dire yeah, Que sans toi ma vie n'est rien Oh Jésus Papa Yahweh, je n'ai pas de mots yeah, Pour te dire combien je t'aime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 Seigneur Jésus, tu es ma victoire, par ton sang versé pour moi. Seigneur Jésus, tu es ma vie, je viens t'ouvrir mon cœur, c'est l'heure de ma victoire. Papa Yahweh, je n'ai pas de mots, yeah, pour te dire combien je t'aime.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 Que le nom du Seigneur soit glorifié. Bien-aimé, dispose-toi ce soir, quelle que soit la situation, pour dire au Seigneur que tu l'aimes. Et que tu es là pour l'adorer. Et que c'est lui ton Dieu, et personne d'autre ne peut se comparer à lui. Alléluia. Nous allons bâtir ce soir notre moment d'adoration autour de Jean 8, verset 32. C'est un passage qui m'a touché il y a quelques jours. Jean 8, Jean chapitre 8, verset 32. La parole de Dieu dit, je vais retrouver rapidement, « Vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. » Bien-aimé, quelle est la vérité de Dieu pour toi? Moi, la vérité de Dieu pour moi, c'est que je suis la chouchou de l'Éternel. La vérité de Dieu pour moi, c'est qu'il est mon Père. La vérité de Dieu pour moi, c'est qu'il est le Roi des Rois. C'est que Jésus-Christ, en dehors de lui, il n'y a point de Dieu. C'est vrai, il y a certains qui l'ont appelé le charpentier. Pour certains, il était le menuisier du village. Il était le fils du menuisier. Mais pour moi, oh, c'est le roi de gloire. Pour moi, c'est le seigneur des seigneurs. Pour moi, c'est mon rédempteur. Pour moi, il est le numéro un. Pour moi, il n'y a pas de Dieu comparable à lui. C'est pourquoi ce soir, bien que je n'ai pas été particulièrement préparé, mais mon cœur est toujours prêt à l'adorer. Mon âme est toujours prête à l'élever parce que Jésus mérite notre adoration. Bien-aimé, dispose-toi maintenant pour élever ton âme vers l'éternel. Alléluia! Gloire à toi, Jésus! J'ai l'assurance de mon salut par la présence du Seigneur Jésus et hey, que Son sang m'a lavé, lavé, lavé, m'a racheté et l'Esprit Saint m'a régénéré. J'ai l'assurance, j'ai l'assurance.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 Régénéré, bien aimé ce soir, tu ne vas faire qu'adorer ton Dieu. C'est de cela qu'il a besoin. Oh alléluia. C'est mon histoire. C'est là mon chant. Louez mon sauveur. À chaque instant. C'est mon histoire. C'est la mon chant. Louez mon sauveur. À chaque instant. Bien-aimé, ne regarde pas à ma voix, ni à ma personne. Tu es venu pour adorer ton roi. Si tu te disposes ce soir, je suis sûr que tu recevras quelque chose d'important de sa part. C'est mon histoire. C'est la mon chant.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 Oh, adorateur Alex, je ne sais pas là où tu te trouves en ce moment, mais quel que soit l'endroit où tu es, adore ton Dieu. Quel que soit l'endroit où tu te trouves, élève la voix et adore ton Dieu. Dieu sait pourquoi il a plutôt permis que ce soit moi qui passe ce soir. Moi-même, je ne sais pas pourquoi, parce que je n'étais pas préparé à ça. Alléluia. Et disons tous à l'éternel que nous voulons ce soir l'adorer. Je veux t'exprimer mon désir. Celui de t'adorer, Papa. Oh, Seigneur! Je veux t'exprimer mon désir, Celui de t'adorer, Yahweh. Je veux t'exprimer ce soir mon désir, Celui de t'adorer, Papa. Je veux t'exprimer mon désir, celui de t'élever, Yahweh. Je veux t'exprimer, papa, mon désir, celui de t'adorer, Yahweh. Yahweh, oh Yahweh. Je veux t'exprimer, papa, oh Seigneur, mon désir. Celui de t'adorer Yahweh Car tu es Comme un étendard Tu es Mon bouclier Tu es Mon pourvoyeur Tu es Tu es mon rocher Tu es papa Comme un étendard Tu es tu es mon Rédempteur, tu es. Tu es mon rempart, oh Yahweh. C'est pourquoi je veux t'exprimer ce soir mon désir, celui de t'adorer, Yahweh. Alléluia, je veux t'exprimer. Mon désir, celui de t'adorer. Yahweh, oui. Bien-aimé, adore ton Dieu. Dis à ton Dieu qu'en dehors de lui, il n'y a point de Dieu. Donc, ce soir, tu es disposé pour l'adorer, quelles que soient les circonstances. Alléluia, gloire à toi, Jésus. C'est lui que nous attendons. Seigneur, viens nous visiter ce soir. Nous étions déjà prêts, Seigneur. Nous étions déjà là à attendre. Oh Père éternel, ton fils est en train de se préparer pour venir nous conduire. Mais tu as voulu que ce soit moi qui vienne au Père. Tu sais pourquoi, ô oh Dieu. Et nous t'attendons. Nous attendons que tu parles à nos âmes. Nous attendons que tu parles à nos cœurs ce soir. Jésus, c'est toi que j'attends. Seigneur Jésus, c'est toi que j'attends. Jésus, visite-nous ce soir. Jésus. C'est toi que j'attends Seigneur Jésus C'est toi que j'attends Je t'aime C'est toi que j'attends Seigneur Jésus C'est toi que j'attends Oh Yahweh Yahweh, c'est toi que j'attends Seigneur Jésus, c'est toi que j'attends Je t'aime, c'est toi que j'attends Saint-Esprit, c'est toi que j'attends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 saint-esprit c'est toi que j'attends oh jésus c'est toi que j'attends par la mon âme ce soir saint-esprit oh, c'est toi que j'attends je t'aime c'est toi que j'attends tu es mon rocher, c'est toi que j'attends, Yahweh, c'est toi que j'attends, Yahweh, j'irai, c'est toi que j'attends, je t'aime, c'est toi que j'attends, Seigneur Jésus, c'est toi que j'attends, gloire à toi Jésus il n'y a que toi que nous attendons au Saint-Esprit bien-aimé, lève la voix et invoque le Saint Esprit maintenant, qu'il prenne le contrôle et qu'il nous remplisse. que de boche oreba de Oh Saint Esprit, nous avons besoin de toi. Viens nous remplir, viens nous visiter. Que chaque personne là où elle se trouve reçoive ta présence, vive ta présence et témoigne de ta présence. Alléluia. Gloire à toi Jésus Seigneur. Tu connais nos situations respectives, Seigneur. Tu sais comment nous visiter de façon Spécial. Alléluia. Pour que chaque personne là où elle se trouve crie gloire. Crie Alléluia. Oh, que chaque personne puisse dire Seigneur, tu es Dieu. Alléluia, ô oh Père. Bienvenue, Seigneur. Bienvenue dans nos vies. Bienvenue ce soir sur cette plateforme. Roi de gloire. Alléluia, tu es assis sur ton trône et c'est pour toi. C'est pour toi que tes enfants sont là. Et c'est pourquoi nous venons dans ta présence ce soir. Oh Jésus, que ton nom soit élevé. Gloire à toi, ô oh Père éternel. Béni soit ton nom.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 Oh, bien aimé, engage-toi ce soir dans le couloir de la gloire de l'éternel. Alléluia, avance. Avance avec la louange dans ta bouche ce soir. Avance avec la louange dans ta bouche ce soir, quelle que soit ta situation. Rien n'est aussi merveilleux que t'approcher Jésus et m'abreuver au milieu de tes rochers.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 Je me sens renaître, et tout mon être voudrait reconnaître, en toi Seigneur Jésus, le divin Maître. Oh, Alléluia. Gloire à toi Seigneur, bien aimé tu es dans la présence du Seigneur, le Saint des saints est là. Alléluia. Viens dans sa présence et adore-le de toute ton âme, oh, de tout ton cœur. Notre Dieu, il aime l'adoration avec notre cœur, en esprit et en vérité. Ce sont là les adorateurs qu'il recherche. Alléluia. Béni soit le nom de l'Éternel. Oh, gloire à ton nom, Seigneur. Oh, merci, Seigneur. Nous élevons nos mains vers toi. Nous élevons nos mains vers toi nous élevons nos mains nous élevons nos mains nous élevons nos mains vers toi dis à ton papa que tu lèves tes mains vers lui ce soir nous élevons nos mains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 Dieu, car tu es saint, tu es saint, saint, saint, saint, saint, tu es saint, saint, tu es saint, nous élevons nos âmes vers toi. Nous élevons nos âmes vers toi, Jésus. Nous élevons nos âmes. Nous élevons nos âmes. Nous élevons nos âmes vers toi, Seigneur. C'est là devant toi que nos âmes se trouvent au oh Père. Parce que lorsque nous élevons nos âmes vers toi, Seigneur, tu glorifies ton nom dans nos vies. Et ta présence en nous devient réelle Ta présence en nous devient palpable Parce que nous savons Seigneur que tu vis toujours en nous Tu vis toujours au milieu de nous Tu es le Dieu présent au milieu de nous oh Père Tu es notre Emmanuel Bien-aimés, lève la voix Et crie à l'Éternel qu'il est ton Emmanuel Alléluia Emmanuel Emmanuel, Emmanuel. Emmanuel, celui qui pour certains était le charpentier. Alléluia. Celui que nous nous attendons. Bien aimé, j'ai vu un peu la frénésie de ces jours-ci parce que des personnes attendaient la lune. Nous nous attendons le créateur de la lune. Nous attendons celui qui a fait la lune et qui a fait les astres, qui a créé l'univers. C'est lui que nous attendons. Il s'appelle Emmanuel. Emmanuel, Jésus, Alléluia, Emmanuel, il s'appelle. De visite ce soir bien-aimé dispose toi ouvre ton cœur à l'éternel il te fera voir sa gloire Quelles que soit les tribulations les turbulences que tu traverses emmanuel est là il s'appelle emmanuel souviens toi qu'il s'appelle emmanuel il est présent il voit ce que tu traverses il est au courant comme disent les gens pour parler comme les ivoiriens ici il sait ce qui se passe il vit ça alléluia il est avec nous il s'appelle emmanuel Bien aimé, évoque ton Emmanuel ce soir. Emmanuel. Emmanuel. Il s'appelle Emmanuel. Bien aimé, pendant que nous invoquons l'Emmanuel, j'aimerais me souvenir de. Quelqu'un parmi nous qui s'appelle également Emmanuel l'homonyme d'Emmanuel, Alléluia il a un an de plus aujourd'hui Seigneur je te rends gloire pour la vie de ton fils Emmanuel Quoi? Oh Seigneur mon Dieu j'invoque ton nom sur sa vie ce soir, et je prie Seigneur que parce que ton nom est invoqué sur lui au oh, Père, ce qu'il attend de toi Seigneur mon Dieu, tu le lui accordes Seigneur tu connais ses désirs les plus secrets, je prie éternel mon Dieu parce qu'il s'est donné à toi, parce qu'il a tout abandonné, parce qu'il s'est oublié Seigneur mon Dieu pour venir te donner à, te donner à toi et te servir, Seigneur souviens Souviens toi d'emmanuel Kokoa. Souviens-toi de lui, Seigneur. Alléluia, Père Éternel. Donne-lui ce que son cœur désire. Oh Père Éternel, que par lui des âmes soient gagnées à toi. Merci, Seigneur, mon Dieu, parce que tu mets ta louange dans sa bouche. Éternel, mon Dieu. Alléluia. Je vois tes mains ouvertes, Seigneur, en train de le bénir. Je vois tes mains ouvertes, oh Dieu tout puissant. Et je le vois genou devant toi, ô oh, Père. train de le couronner. train de lui donner des trésors. Oh Seigneur, je vois tout en or. Merci pour ce que tu as train de Merci à l'instant tu sa vie. Gloire à ton nom, Seigneur. que de que de Merci Seigneur pour la vie d'Emmanuel Kokoa. Gloire à ton nom, Jésus. Hosanna, oh, Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur parce que tu le d'un d'habits nouveau. Oh Père éternel, merci parce que, oh Père Éternel, tu es en train de transformer sa vie. Tu es en train de l'habiller, Seigneur, mon Dieu, d'un vie nouveau. Merci pour l'or que tu déverses sur lui. Au oh, nom puissant de Jésus. Alléluia. Gloire à toi pour la vie d'Emmanuel. Louange à toi, ô oh Père. Alléluia. Ton nom est Jéhovah. Ton nom est Elohim. Au sang de ta voix, Jésus, tout genou fléchit. Au sang de ta voix, toute langue confesse. Que tu es le Dieu qui garde l'alliance, il n'y a point d'autre que toi, Seigneur, c'est vrai. Ton nom est Jéhovah, ton nom est Elohim, au son de ta voix, tout genou fléchit. Dis à ton papa qu'il est Emmanuel, dis à ton papa qu'il est Elohim, qu'il est Jéhovah, Alléluia. Ton nom est Jéhovah, ton nom est Elohim, au son de ta voix, tout genou fléchit. Bien-aimé l'Éternel pose ses mains sur toi ce soir, l'Éternel pose ses mains sur ta tête ce soir, fléchis les genoux ce soir et dis à l'Éternel que son nom est Jéhovah, que son nom est Elohim mais qu'il est ton Dieu, qu'il est ton papa.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 Alpha et Omega, il n'y a point d'autre que toi. Oh Seigneur, oh Dieu d'Abraham, Dieu le Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, Dieu d'Élysée.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 Alpha Omega, il n'y a point d'autre que toi. Bien aimé, je vois l'éternel en train de te bénir, en train de déverser de l'huile sur ta tête. Je vois l'éternel en train de poser ses mains sur ta tête pour dire tu m'appartiens, pour dire voici mon adorateur, voici mon adoratrice, alléluia. Oh Dieu qui garde l'alliance,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 Jésus, mes mains s'élèvent vers toi. Jésus, devant toi je me procède. Jésus, ma voix s'élève vers toi pour t'adorer. Jésus. Devant toi je me prosterne, oh, Jésus Mes mains s'élèvent vers toi Jésus Devant toi je me prosterne. Jésus Mes mains s'élèvent vers toi Ce soir Jésus Devant toi, je me... Oh, Jésus, que ton nom soit béni Jésus, mes mains s'élèvent vers toi Jésus, devant toi je me prospère Tu es le Dieu créateur, tu es l'unique à part toi, il n'y a point d'autre Dieu. Alléluia. Tu es le Dieu bienfaiteur. Tu es l'unique. À part toi, il n'y a point d'autre Dieu. Yahweh. Oui. Tu es le Dieu créateur. Tu es l'unique Papa À part toi Il n'y a point d'autre Dieu Je le confirme ce soir Je le déclare ce soir Je l'annonce ce soir Tu es le Dieu créateur Tu es l'unique Réke de bouche. À part toi il n'y a point d'autre Dieu que des bosses. Alpha. Oméga. A part toi, il n'y a point d'autre Dieu. Tu es l'alpha, tu es l'oméga. Alpha. Dieu, Oméga. A part toi il n'y a point d'autre dieu oh jésus alpha ô méga à ah, part toi il point d'autre Dieu. Tu es le véritable. Oh Seigneur, à part toi, il n'y a point d'autre Dieu. Tu es le premier, tu es le dernier. C'est ce que tu dis qui arrive. Tu élèves la voix, tu déclares. Oh Seigneur, ta parole s'élève et ce que tu dis s'accomplit au oh, Père. Alléluia! Comment ne pas te proclamer? Comment ne pas dire que tu es l'unique? Parce que Seigneur, je ne vois pas qui d'autre peut le faire. Alléluia! C'est pourquoi tu nous dis, oh Seigneur, de proclamer de bonnes choses sur nos vies. Tu nous dis de prophétiser des bonnes choses sur nos vies. Parce que c'est comme ça que tu fonctionnes au Père. Tu es l'unique, tu es le véritable. Alléluia. Tu es le Dieu créateur. Tu es l'unique. À part toi, il n'y a point d'autre Dieu. Alpha. Omega. A part toi, il n'y a point d'autre Dieu. Oh, bien-aimé, sache qu'il n'y a point d'autre Dieu. Bien-aimé, est-ce que tu sais qui tu es? Est-ce que tu sais qui tu es? La parole de Dieu dit vous connaîtrez la vérité, la vérité vous affranchira. Cette parole, depuis deux semaines au moins, cette parole me poursuit Parce que la vérité pour Dieu, pour toi, est-ce que tu la connais? Tu es enfant de Dieu. Tu es cohérité avec Christ. C'est ça la vérité de Dieu pour toi. Tu es dans la victoire. Tu marches dans la victoire. Tu marches dans le succès. 2020 ne passera pas sans que tu vois la gloire de Dieu. Dieu dit, c'est ça sa vérité pour toi. Tu connaîtras sa vérité, la vérité de Dieu. Et la vérité t'affranchira. Et la vérité te fera sortir. De la tristesse, la vérité te fera sortir du tourment, la vérité te fera sortir des turbulences et de ce qui te fait croire que la main de Dieu est pour sauver. Non, non, non, bien aimé, la vérité t'affranchira. Attache-toi à la vérité de Dieu, attache-toi à la vérité de Dieu. Regarde qui tu es dans le cœur de Dieu, attache-toi à cette vérité. Alléluia, et sache que ton Dieu ne t'abandonnera jamais. Alléluia, sachez que l'éternel est Dieu. Il est le roi, il est bon. C'est ça la vérité. Alléluia. Sachez que l'éternel est Dieu. Il est le roi, il est bon. Bien aimé, si tu sais que ton Dieu est bon. Et si tu sais que c'est ça sa vérité. Sachez que mon papa est Dieu. Il est le roi, il est bon. Alléluia. Oh, Je suis la chouchou de l'éternel. C'est ça la vérité de Dieu. « Sachez que mon papa est Dieu, il est le roi, il est bon. »« que des rien que des Sachez que mon papa est Dieu, il est le roi, il est bon. » Est-ce que tu sais que ton Dieu est bon Est-ce que tu sais que ton Dieu est puissant ?« Sachez que l'éternel est Dieu, il est le roi, il est bon. » Oh, bien-aimé, que cela s'incruste dans ton âme, dans ton cœur, dans ton esprit ce soir. Sachez que l'éternel est Dieu, il est le roi, il est bon. Oh, Sachez que mon papa est roi, il est le roi, il est bon. Sachez que mon papa est Dieu, il est le roi, il est bon. C'est lui mon papa, il n'y a personne d'autre, alléluia. En face de lui, il n'y a personne. En face de lui, il n'y a personne. Autour de lui, il n'y a personne. Oh, avant que le monde ne fût, il était déjà là. C'est lui qui a annoncé, c'est lui qui a créé. Bien aimé, c'est lui que nous attendons. Nous n'attendons pas la lune, nous n'attendons pas le soleil, non. C'est lui qui a créé ça. Et nous savons que tous les matins, à son ordre, le soleil sort de sa tanière, il sort de là où il se trouve et il va faire ce que Dieu lui a dit de faire toute la journée. Il va m'éclairer toute la journée et quand il va se coucher, la lune, c'est qu'elle doit s'élever. On n'a pas besoin, il a déjà déclaré, c'est déjà fait. C'est comme ça que ta bénédiction est déjà faite. C'est comme ça qu'elle va se lever ta bénédiction. Elle se lève comme ça, elle est suspendue et puis elle vient et tombe sur toi. Elle tombe dans tes mains parce qu'il est Dieu. Sachez que mon papa est Dieu. Il est le roi, il est bon. Oh, bien-aimé, c'est la vérité de Dieu pour toi ce soir. Sachez que l'éternel est Dieu. Il est le roi, il est bon. Ce qu'il a dit va s'accomplir. Ce qu'il a dit va se réaliser. Ce qu'il a dit va se faire. Plus les turbulences sont grandes, plus tu es en train de monter. Plus tu es en train de monter. Quand il y a la turbulence, oh, c'est pour que tu ailles au-dessus des nuages, que tu te mettes au-dessus, oh, que tu puisses posséder, que tu puisses de là-haut maintenant regarder pour dire, ah, j'étais si bas. Alléluia. Oui. Sachez que l'éternel est Dieu, il est le roi, il est bon. Sachez que mon papa est Dieu, il est le roi, il est bon, il nous a donné sa paix, il est bon, il nous a donné sa victoire, il est bon, il nous a donné la vie, il est bon, il nous a donné la paix, il est bon, il nous a donné des biens, il est bon, il nous a donné le pouvoir. Il est, il est bon. voyez, voyez, comme il, il est, est bon. bon, il est bon. Oh, Sachez que mon papa est Dieu, il est le roi, oh, il, il est, est bon. bon. Je suis pas n'importe qui, je suis la fille du roi des rois. Je suis une princesse dans la maison de l'éternel. Je suis la chouchou de l'éternel. Sachez que mon papa est Dieu, il est le roi, il, il est, est bon. bon. Bien aimé, tu peux vivre ça dans ton cœur. Est-ce que tu peux le ressentir dans ton âme Est-ce que tu peux le ressentir dans tes entrailles Est-ce que tu peux le ressentir dans ton être Sachez que mon papa est Dieu, il est le roi, il est bon, il est fort mon papa, il est puissant, le roi de gloire. Alléluia Béni soit ton nom au Père Sa Majesté s'élève au-dessus des cieux. Que son nom est infiniment grand C'est ça mon papa Sa majesté s'élève au-dessus des cieux Que son nom est infiniment grand Oh Dieu, très haut Que ton nom est infiniment grand ta majesté s'élève au-dessus des cieux, que ton nom est infiniment grand. Dis à ton papa que son nom est grand. Ton nom est infiniment grand, Yahweh. Ton nom est infiniment grand que ton nom est infiniment grand. Ta majesté s'élève au-dessus des cieux, que ton nom est infiniment grand. Ton nom est infiniment grand. Papa Yahweh ton nom est infiniment grand, que ton nom est infiniment grand, ta majesté célèbre au-dessus des cieux, que ton nom est infini, mon grand. Dis-le à ton papa. Dis-le, répète-le à ton papa. Dis-lui que son nom est grand. Dis-lui que son nom est au-dessus des cieux. C'est comme ça que toi aussi, tu vas traverser les turbulences pour aller avec ton papa. Ton nom est infini, mon grand. Ton nom est infini, mon grand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 Donc, tu n'es pas n'importe qui. Le nom de celui que tu adores, celui qui a tout créé, celui qui parle seulement et puis la chose arrive. Il n'a pas besoin de faire des gestes. Il n'a pas besoin de faire quoi que ce soit. Il parle. Il parle. La parole de Dieu dit il parle. Oh, Alléluia. Au commencement, il était. Au commencement, il était la parole. Et c'est la parole qui a tout fait. Il parle et puis ça arrive. Alors, quand il dit que tu vas être béni, quand il dit qu'en 2021, tu rentres dans tes promesses, c'est que tu rentres dans tes promesses. Alléluia. L'heure de la victoire, de la vérité a sonné dans mon cœur. Que Jésus soit loué. Est-ce que tu sais que c'est l'heure de ta victoire? C'est ce que je ressens. Oh, J'ai traversé ces jours-ci des, euh, des petits moments, un peu de turbulence et tout ça. Mais au fond de mon cœur, je me suis dit Ah Seigneur, moi-même, je sais que le moment arrivé, est arrivé. C'est pourquoi tout ça s'agite. Mais je sais que moi, je ne suis pas là pour rester dans la vallée. Moi oh, je vais dans la victoire, je marche dans la victoire, je vis dans la victoire, je suis dans le succès. Et lorsque je l'ai dit, Dieu a ouvert, il a décanté des situations et il n'a pas fini, ne fait que commencer. Alléluia. L'heure de la victoire, de la vérité, a sonné dans mon cœur que Jésus soit loué. L'heure de la victoire, de la vérité. A sonné dans mon cœur que Jésus soit loué C'est vrai, il y a encore quelques défis qui sont là Il y a encore quelques circonstances qui sont là Qui veulent crier fort Mais je sais que mon Dieu, quand il commence, il termine Alléluia C'était jusqu'au boutiste Quand il commence, il termine Et mon Dieu, s'il permet des choses C'est parce qu'il a mieux que ça Alléluia L'heure de la victoire De la vérité a sonner dans mon cœur que Jésus soit loué. L'heure de la victoire, de la vérité, a sonner dans mon cœur que Jésus soit loué. Que Jésus soit loué dans la vérité, qu'il soit loué dans la vérité. Que papa soit loué dans la vérité, qu'il soit loué dans la vérité. Que mon papa soit loué dans la vérité, qui soit loué dans la vérité, qui soit loué dans la vérité. Que Yahweh soit loué dans la vérité, l'aide de la victoire, de la vérité.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 C'est l'adoration qu'il aime. Il dit, je cherche des adorateurs bien-aimés. Si tu adores ton Dieu, sois sans crainte. Parce que c'est qui te tracasse, là, Dieu s'en charge. Que Jésus soit loué dans la vérité. Qu'il soit loué dans la vérité. Que mon Dieu soit loué dans la vérité. Qu'il soit loué dans la vérité. L'aide de la victoire de la vérité a sonné dans mon cœur que Jésus soit loué que Jésus soit loué dans, dans la vérité, vérité. qu'il soit loué dans, dans la vérité Amen Alléluia Alléluia Amen Alléluia à jamais pour tous ses bien fait Louez Dieu à jamais pour tous ses bien fait amen alléluia amen alléluia Louez Dieu à jamais pour tous ses Bien fait, louer Dieu, à jamais pour tout tous, bien fait, alléluia. Bien aimé de Dieu, ne te lasse pas de louer ton Dieu. Même quand tu as les yeux fermés, lorsque tu as la, la bouche fermée, loue ton Dieu dans ton cœur, loue ton Dieu dans ton âme. Lorsque tu te réveilles le matin, la première chose que tu dois commencer à dire, Seigneur, je te loue parce que tu me donnes la vie. Seigneur, je te loue pour le souffle de vie que tu m'as donné. Seigneur, je te loue parce que si tu me donnes le souffle de vie, c'est que tu as quelque chose à faire avec moi. C'est que tu, on n'a pas encore fini. C'est que notre chemin continue. Gloire à toi, Seigneur, parce que c'est toi qui me gardes. Parce que c'est toi qui me donnes le souffle de vie. Louez Dieu depuis les cieux. Louez Dieu dans les hauteurs. Louez-le avec des hymnes de joie. Viens aimé, mets ta confiance en lui. Il ne va pas te décevoir. Alléluia. Il dit vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. La vérité de Dieu pour toi, c'est que tu es béni, c'est que tu es élevé, c'est que tu es guéri. La vérité de Dieu pour toi, c'est que tu es oint, c'est que tu es dans la victoire, c'est que tu es dans le succès. Alléluia. J'ai mis ma confiance en Jésus, il n'y a point de mal. Car il est fidèle dans ses promesses. J'ai mis ma confiance en Jésus, il n'y a point de mal. Car il est fidèle dans ses promesses. Bien-aimé, Mets ta confiance en lui. J'ai mis ma confiance en Jésus, il n'y a point de mal. Oh Seigneur. Car il est fidèle dans ses promesses. Mets ta confiance en Jésus.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 Car il est fidèle. Louez, louez Dieu. Louez Jésus. Oh, louez l'agneau. Oh, car il est fidèle. J'ai mis ma confiance en Jésus. Il n'y a point de mal. Car il est fidèle. En ses promesses. J'ai mis ma confiance en Jésus. Il n'y a point de mal.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 Louez, louez Dieu, louez Jésus, louez l'agneau, car il est fidèle. Louez, louez Dieu, louez Jésus, louez l'agneau, car il est fidèle. Ouvre ton cœur à Jésus. Ouvre ton cœur à Jésus, Dieu a réservé ta part. Je suis convaincu, oh Seigneur, je suis convaincu de ça. Ouvre ton cœur à Jésus. Ainsi tu verras toute sa puissance Car il ne t'abandonnera point Ouvre ton cœur à Jésus Ainsi tu verras toute sa puissance Car il ne t'abandonnera point Sois patient, sois patient, sois patient, mon ami, Dieu réserve ta part. Sois patient, sois patient, sois patient. Adorateur, Dieu réserve ta part. Sois patient, sois patient, sois patient. Adoratrice. Sois patient, sois patient, sois patient Bien-aimé de Dieu Papa, réserve ta part Sois patient, sois patient, sois patient Adorateur Je vais réserver ta part Sois patient, sois patient, sois patient, mon ami, Dieu a réservé ta part. Je veux louer, je veux louer mon papa, louer mon papa, je veux le louer, je veux adorer, je veux adorer mon papa, oh, je veux l'adorer, son nom ouais. est j'ai eu, j'ai eu, j'ai eu, Jéhovah, eu, Jéhovah, eu, j'ai Jéhovah, Jéhovah, Jéhovah. Jéhovah, Alléluia. Alléluia. Alléluia que le nom du Seigneur soit élevé, bien aimé. Si l'Éternel qu'à moi jusqu'à demain matin, je serai en train d'adorer Dieu, je serai en train de chanter, en train de louer Dieu. Mais quand cela ne tienne, je vais peut-être me déconnecter d'ici. Mais mon âme continue d'adorer l'Éternel et c'est ce que je te souhaite, c'est ce que je te recommande. Parce que c'est ce que Dieu me met à cœur. Et pendant que je te parle, je vois la main de Dieu qui est sur toi, qui est sur chaque personne. Je te vois prosterner devant lui. Je vois Dieu en train de te toucher. Je vois Dieu en train de te toucher. Oh, bien-aimé, je vois Dieu en train de te toucher. Je vois l'éternel en train de déverser sur toi. En train de déverser sur toi d'adorer grâce. Il te touche ce soir. Il te touche. N'arrête pas de l'adorer. N'arrête pas de le louer parce que le moment est arrivé. Ce n'est pas le moment de se décourager. Les turbulences qui sont là en ce moment font de telle sorte que tu te décourages. Mais tu sais en qui tu as cru. Sachez que mon papa est Dieu. Il est le roi. Il est bon. Bien aimé, c'est avec cela que je te laisse ce soir. Et je suis convaincu que Dieu va faire. Laisse-toi toucher. Laisse-toi bénir. Laisse-toi aller. Dieu va faire. Tu es. Né pour dominer, tu es né pour vaincre, tu vis dans la victoire, tu vis dans le succès, dans la santé. Au nom de Jésus, Amen, Amen et Amen.